14h chez nous ici, euh, les 18h là qu'on écrit, et, et je pense que 20h ou 21h en Europe. Salam alaykum, partage. Je le demande, camarade, respect à toi. Mettez les cœurs, partagez, parce que nous sommes des personnes reconnaissantes, nous allons faire une, une reconnaissance, un acte de reconnaissance envers le président et la soldat Diallo. Voilà. Nous sommes. Pas des ingrats. Nous sommes des personnes reconnaissantes. C'est ce que je disais hier. Avant même, c'est ce matin-là même je dis. Hier je l'ai dit, ce matin, bonheur-là, je l'ai répété. Je m'adressais à certaines personnes par rapport à postes j'attendais de voir la réaction du président et la soudain Vous allez comprendre l'esprit humain, la mentalité des personnes. Je pense que le monde entier a vu le poste de l'astre de Même Gawal avec qui nous avons des problèmes a fait un poste extraordinaire. C'est ce que j'ai dit, dans les conditions normales, Moussa Mouïse doit être suspendu, ou renvoyé ou Limogé, partagez la vidéo. Merci d'être là, mettez les cœurs. Et tout de suite là, nous allons nous retrouver dans Benito Identité, pour un sujet très important concernant un individu, voilà. Et nous allons parler du vol à la Banque centrale, c'est-à-dire nous allons écouter cette enquête. Nous sommes là pour ça, il faut élucider, expliquer à nos concitoyens ce qui se passe réellement entre ces sociétés ces compagnies. Si nous le disons depuis longtemps que les gens créent des projets pour pouvoir sortir de l'argent, tels qu'ils sont, mon cher Maïsiste Giovanni Camara, a dit, tante, bon ramadan à toi, ma sœur chérie. Voilà. Démballade, dis-nous le temps, est là. Voilà. Donc, Marcus, à toi mon frère. Marcus, depuis la France. Ndoy, merci. Merci d'être là, Ndoy. Partagez. Je vais lire le poste de l'astre dans le mon champion à moi. Je vais lire le poste de l'astre. Vous avez vu, ils sont en train de tout faire, corriger leur, leur communiqué. La reine là. là. La haine, je dis bien, la reine, là, ton comportement, ton attitude haineux peut te conduire dans des, dans des situations où tu ne vas jamais te retrouver. Parce que l'abandon de tes proches, de tes compagnons est très grave. Et tout le monde t'abandonne. On dit lui les méchants, même en de le temps humain où on doit être vraiment solidaire. C'est là-bas il montre les cruautés. Mais je vais sortir le poste de la Diallo. Nous allons apprécier. Voilà. Parce que c'est ça aussi l'homme, c'est Diallo. C'est ça aussi l'homme. Voilà. Parce que je ne suis pas... Voilà, je suis... le Voilà son poste. C'est sa page Facebook. Voilà. Non seulement il a mis une très belle photo de Hadja, en même temps aussi, ce qu'il a écrit. Nous allons lire ça. Ça, c'est pour vous, les haineux. Voilà. Mandenka de al C'est à cause que j'ai dit à certains communicants de l'UFDG. Moi, Benito, je ne viendrai plus jamais dire non, c'est là, c'est dans le dialogue. Quelque, nos différents politiques, nous pouvons faire des débats politiques très houleux. Merci beaucoup, mon jeune frère de sang, Ibrahim Nous allons le faire. Merci beaucoup, Sarah Kondé, Merci beaucoup. Nous allons lutter, discuter politiquement. Mais ce qui reste de ce monsieur-là, en humain, en humain. cest à l'homme est franc et sincère envers lui-même. Donc moi, Benito, je viens de me dire, là, c'est de la... Non, jamais. Parce que lui-même, en personne, c'est qu'il est trompe là on connu. Il a des proches qui n'ont jamais aimé qu'il soit président, qui n'ont jamais aimé qu'il avance. Ils sont là-bas, ses propres proches. La plupart sont des commerçants, ils ne sont pas là à l'école. Voilà, ils connaissent pas la politique et ils se mêlent de la, ils se mêlent de la politique. Et, ce sont des commerçants. Merci beaucoup, Soab Konaté. Je vais lire ce qu'Elaj a dit. Et que franchement, c'est comme ça. Je vais lire aussi le poste de, de Sidiatouré. Allez-y lire les différents postes. Vous allez comprendre que vous n'êtes que des vous vauriens, vous. Le pouvoir là, c'est éphémère. Et puis votre pouvoir est extrêmement éphémère. Extrêmement éphémère parce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous faites semblant, ou bien vous ne savez pas, ou bien vous faites semblant d'oublier comment vous êtes arrivé au pouvoir. Sinon, les autres, là, savent quand comment vous êtes arrivé au pouvoir. Vous êtes assis sur les corps des enfants des gens. Vous avez assassiné plus de... cest à plus de 200 familles sont en deuil. Jusque-là, ils n'arrivent... Non, ils même pas à faire les deuils, parce qu'ils n'ont reçu aucun corps, même un certificat de décès. Partagez, mettez les cœurs. Je vais lire en attendant ça. Et là, c'est dans diallo. C'est avec tristesse que j'ai appris le décès ce samedi 8 avril de Hadja Kaba Kondé, ancienne première dame de la République regardez l'homme c'est-à-dire le marque le marque d'amour, le marque de sens le marque de l'homme seul dans le Ça savoir choisir les mots Il y a des moments difficiles pour soulager les autres parce que même si oh, oh, quoi qu'on qu fasse personne ne peut ramener son âme c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il faut avoir au moins il faut avoir les mots. C'est avec tristesse que j'ai appris le décès, ce samedi 8 avril, de Hadjadjane Kabakonde, ancienne première dame de la République. Je présente mes condoléances à son époux. Écoutez très bien, à son époux. Parce que quand on te dote là, quand on te marie là, voilà pour qu'on dit Gené Kaba Kondé. C'est à cause de ça qu'elle porte le nom Kondé. Vous ne voyez pas dans les, à l'Occident, on ne même pas Kaba. Ton nom de famille disparaît. C'est le nom de, de, de famille de ton mari que tu prends. C'est comme ça. Aux États-Unis, quand tu te maries, ton nom de famille disparaît. Quand je me suis marié ici, là. Ma femme a perdu son nom de famille. Et pourtant, elle est américaine, mais elle a perdu son nom de famille. C'est mon nom de famille, ils ont mis devant son nom de famille. Quand je vois un certain Jawara venir dire qu'ils sont en train de voir comment le corps est... Moi, je n'entre pas dans le débat inutile, en demandant un gain Je vais terminer. Je présente mes condoléances à son époux, l'ancien président Alpha Condé, à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Parce que c'est une première dame. Elle incarnait et représentait pour le peuple Guinée. Quand vous êtes, on dit première dame de la République. Ça mérite un respect, merci Mandemoni. un respect. Je suis son Noël. Que, écoutez très bien, que le Diana Filoua soit sa dernière demeure. Amen. Ça, c'est le poste de l'âge Seloudalenthalo, du président Seloudalenthalo. C'est son poste. Et nous disons à notre tour, merci au R, à l'IFDG, merci à son président et à notre maman, son épouse. Voilà, c'est notre maman. Merci vraiment à Bari. Allez-y voir au domicile du professeur Fakonde. Et l'IFDG, et RPG, et IFR, les gens sont en train de venir signer les, les lettres. Allez-y voir. Il n'y a pas de couleur politique là-bas. Hein. C'est l'amour, l'union derrière le défunt. La défunte du moins. Madame Diara, comment vas-tu Donc, merci Hélas Al-Barkaboui. oncle. C'est ça aussi la vie. Au moment où les gens sont en train d'écrire des mots sans se rendre compte que la vie-là. Hum. Il, il a choisi une très belle photo de Hadja. Puis il l'a mis. Merci beaucoup. Et je vais résumer. C'est avec tristesse que j'ai appelé le décès. Ce samedi 8 avril de Hadja Kaba Kondé ancienne première dame de la République, je présente mes condolences d'abord à son époux, l'ancien président Alpha Condé, à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Que le Dianatul Feroad soit sa dernière demeure. Amen. Merci, Elah. Merci, Elah. Je continue. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose de très, très extraordinaire. Le déplacement, tout le monde s'est déplacé. Attendez, je cherche, voilà. Merci, je voulais dire merci à mon frère... Sayomara, merci beaucoup Sayomara qui est venu répondre, qui m'a soulagé, qui est venu répondre à un individu que tout le monde qui s'appelle Lansana Diawara. frère là, Sayomara, je vous dis merci. Au moins vous êtes connu. Heureusement vous êtes connu. S'il, s'il veut, il n'a qu'à accepter de rentrer dans le débat avec toi. Il n'a qu'à accepter de rentrer dans un débat avec toi. Ce monsieur qu'on appelle l'enseignement d'Yawara, allez-y voir son poste, vous allez pleurer. Quand vous regardez son poste, vous allez pleurer. Quand vous voyez le poste de ce lancement d'Awara, c'est comme si Hadjadjane appartient, appartient à n'importe qui. Les gens ont oublié la notion de mariage. Ils ont oublié la notion de mariage et ils ont oublié ça. Et pourtant, allez y voir les postes des différents chefs d'État qui ont présenté les condoléances par la Guinée à son excellent personnage, ami là-bas, ancien président. Ils ont dit au président Alpha Condé allez y voir les postes de différents États rentrés dans les sites des gouvernement. Vous allez voir ces postes Ils ont mis Condé, ils ont mis Condé à la fin. Il est là, il est Gawa rappelle le l'ensemble diavara. Mais on, on te connaît, on sait, de, on, on sait de quelle partie tu appartiens. On le sait. Mais je vais lire la réponse de, du frère Sayon Mara envers toi. Sayon Mara répond à l'ensemble diavara. Le corps d'une femme légitimement mariée appartient à son mari. Avant tout, celui est le seul. Tu peux décider de quoi faire de la dépouille de, de la défunte. Merci Sabari. Donc l'ensemble, voilà, tu as entendu. Et nous le savons, c'est des sources élémentaires. Même en Guinée, quand une femme décède, on n'envoie pas le corps de son, son papa. Non, non, non. On envoie le corps de son mari. Merci vraiment. C'est son mari, hein. Kakoro, merci. C'est son mari. Pas ce sont son papa ou bien c'est sa maman. Non, ça ne se fait pas comme ça. Comme tu es bête là, vous êtes dans... As dit, foro, boba, la le CNR de pour le chemin pour aller au domicile du post-safakoneme, à cela témoigné. Allez-y, pourquoi vous ne partez pas La casse a été très claire. Vous n'avez pas de chemin pour aller, même si c'est un décès. Merci Frère Sayomara, merci pour cette réponse. Et il t'a dit, hein, il a dit sur la page, si tu veux un débat là, allez-y dans un débat. Ça c'est des choses élémentaires. Le corps, le corps d'une femme appartient à son mari. C'est à lui seul de décider, c'est lui seul qui décide comment il va faire avec. C'est lui seul, c'est qui donne les instructions, s'il n'est pas là-bas, il n'est pas présent. Il doit dire voilà, voilà, voici, voici ce que vous devez faire. Mais vous, les individus comme ça, là, et quand on a, si on a fait un okay? sinon, il y a comportement, a un merci beaucoup, En y a y a un de a un a un il a a un vous voulez que le CN gère le corps pour faire la publicité envers Cancan Vous avez vu comment la ville sainte, la ville de Cancan est marquée et affectée par la mort. Merci Yvonne de Paris, merci. Comment le, Comment Regardez comment la ville est fait. Les gens sont touchés. Maintenant, nous allons revenir sur la corruption. Excusez-moi. Nous allons revenir sur la corruption. Moi, je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est une enquête. Nous allons faire un direct tout de suite là sur l'aéroport international de Conakry. Vous avez remis l'aéroport, un contrat d'extension de, de, de l'aéroport à Albarak que vous avez attaqué. Mais je viendrai expliquer aux gens pourquoi vous avez remis le contrat à Al Albarak. Ce que vous oubliez par ailleurs, ce que vous voulez, vous n'aurez pas du tout ça, en, en redonnant les contrats à la baraque pour qu'il puisse vous ramener le procès Alpha Condé avant les élections. Parce que vous avez compris que son image plane sur les procès d'élection, son image plane et sa décision est très importante et vous voyez que le RPG reste derrière toutes ces décisions. Et qu'avec lui, vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc, vous redonnez les contrats à l'barak que vous avez menacé au port. Nous allons revenir ça dans un Mais néanmoins, nous allons écouter ce, ce vol à ciel ouvert. 80 millions de dollars. Je dis bien, 80 millions de dollars. Tellement que vous êtes technique, vous êtes extraordinaire. Quand les gens vont écouter tout de suite là ils vont comprendre combien de fois vous êtes habile dans le vol. C'est-à-dire après la chute du professeur Fakonde, tous les grands voleurs du monde se sont regroupés, se sont, sont donnés rendez-vous à Conakry. C'est-à-dire les voleurs de, à travers les banques. Des voleurs spécialistes, c'est-à-dire super voleurs. À multiplier à 1000 francs par 80, ça fait plus de 80 millions. C'est-à-dire c'est des milliards. Vous êtes extrêmement intelligent. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas économiste. Il y a un économiste qui l'a très bien expliqué. Nous allons l'écouter ensemble. Moussa Kaba, merci beaucoup. Et Kaba Yaïti. Nous allons l'écouter. Une nouvelle opération au -op. Attention, attention, excusez. Voilà. Une nouvelle opération au depuis -op de plus de 80 millions de dollars impliquant la SOMAP, la BNG et la BCRG. Écrit Abdouladif Yannou, dans le dépêche Guinée. L'opération opaque impliquant la SONAP et la BCRG a été récemment effectuée à la Banque nationale de Guinée pour un montant de 80 millions de dollars. Cependant, il est important de souligner que ces opérations ne profitent qu'aux auteurs, à savoir la BNG, la BCRG, la SONAP et la présidence de la République, l'équipe restreinte du colonel Mamadi Doumbouya. L'opinion nationale sur des et transactions qui semblent être une course à l'enrichissement menée par le CNRD. Right. Il semble que ces transactions sont réalisées dans le but de gagner des marges de change dans le cadre du règlement des importations de pétrole du pays. Cependant, en réalité, il s'agit d'un crime économique commis avec des petites banques. Right. Prenons l'exemple. La vente de 80 millions de dollars par la BCRG à 8 500 francs Guinéens, revendie ensuite à la SONAP via un campiste à 9 500 francs Guinéens. Cela représente une marge de 1000 francs multipliée par 80 millions, soit 80 milliards de francs Guinéens. Ouais. Cette somme importante est partagée entre ces bandits à pôle blanc. Ces opérations SONAP, BCRG et la BNG ne profitent qu'à un petit groupe d'individus. Au détriment de la population guinéenne, le peuple doit rester vigilant et exiger la transparence de la part de ses dirigeants pour éviter de tels services économiques. Cependant, récemment, des transactions opaques et frauduleuses ont été révélées. Ce qui soulève des doutes, sur la crédibilité du CNRD dans sa lutte contre la corruption. Je ne sais pas si vous avez compris. La SONAP, c'est-à-dire la société qui gère le pétrole, achète à la banque centrale, c'est-à-dire la banque centrale vend 80 millions de dollars à la SONAP. Vous comprenez, à la SONAP. Mais ce n'est pas du fait la vente n'est pas une gruyère, Mais le montant, c'est-à-dire, un dollar est à 8000 et quelques, 8056 dollars. Mais voilà ce qu'eux, ils font. Ils revendent 8500 et quelques, euh, euh, dollar à 8000 à 9000 et quelques à, à la SONAP, avec marge de sécurité à 1000 francs ça dit 1000 eh, eh, 1000 francs 1000 francs donc 1000 francs multipliés par les 80 millions ça fait 80 milliards ça dit le montant là directement ça dit non c'est pas possible Voilà, merci beaucoup, Nabidi. Voilà. C'est-à-dire, 1 dollar est égal à... Aujourd'hui, c'est 8000 et quelques. 8000 et quelques. Donc, eux, ils vendent ça à la SONAP. 9900 et quelques. À peu près 1000 dollars. Et 1000 francs. De bonus. Ils ont pris 1000 francs dessus. Avec marge, ils ont mis... C'était jusqu'à 10 000 et quelques. Donc... 1000 francs guinéens revient à ceux qui ont fait la vente. Maintenant, c'est 80 millions de dollars qui ont été vendus à la SONAP pour qu'ils puissent acheter le carburant. Ce sont des petites banques. C'est entre la banque la quoi là-bas, la BCRG, cette petite banque-là et la SONAP. Vous comprenez Donc, parce que à un moment, il y a eu des crises de carburant. Il n'y avait pas de devise. Maintenant, Aujourd'hui, la Banque Centrale vend, la ils les commerçants. Comme les commerçants ne font plus d'import. Donc, ils ont cherché d'autres ouvertures. Mais ce n'est pas d'autres ouvertures. Lorsqu'ils savent d'acheter, parce que quand le cadre est amoindri, c'est petit, on commande pour ne pas qu'il y ait une rupture. Donc, ils sont techniques. Qu'est-ce qu'ils font Il y a un cercle resté autour de Doumbouya qui sont dans ce marché-là. Quand la période arrive... On demande à la banque centrale de bloquer tel montant. Voilà ce que la SONAP veut. La SONAP veut 70 millions, 80 millions. Cette fois-ci, dans cette transaction opaque-là, dont les travailleurs de la banque centrale ont signalé, c'est qu'il s'agissait de 80 millions de dollars. Le patron de la banque centrale qui est connu a vendu les 80 millions de dollars à la SONAP, à Amadou Doumbouya le directeur de la SOLAP, l'ancien patron de la communication du RPZ Arc-en-Ciel. Grand frère Bal de respect à toi, grand frère. Ça, c'est l'ancien directeur de la communication, de la cellule de communication du RPZ, Amadou Doubouya. C'est le directeur Vous avez vu comment il est. Sa vie a changé totalement, même. Il est devenu un boss. Lui, il a acheté. Il va en Comment vas-tu Il a acheté. Lui, il a besoin d'acheter le carburant actuellement là. Donc... D'habitude, ce n'est pas la banque centrale qui lui vend 80, de l'argent pour acheter le pétrole. Donc, il fait face à travers des canaux au niveau de la présidence. Et directement, on le, on le ramène à la banque centrale, mais avec des, des recommandations. Donc, la banque centrale lui vend 80 millions de dollars. Mais à quel prix Ils ont fait de sorte qu'il qu y ait 1000 francs sur chaque un dollar vendu. Si chaque un dollar vendu, chaque un dollar vendu, que ceux qui ont fait arranger le marché gagnent 1000 francs dans chaque dollar vendu. 1000 francs guinéens. Donc, 80 millions de dollars vendus, 80 millions de dollars vendus multipliés par, eh, par 1000 francs guinéens. Merci grand frère Abdrambalde. Quand vous multipliez 1000 francs guinéens le calcul est très simple, c'est élémentaire. Enlever les zéros, coller, ça fait combien Ça fait 80 milliards. 80 milliards de francs guinéens. Ça. Voilà quelques 3 ou 4, 5 personnes se partagent ce montant-là. Les Guinéens respirent par la bouche parce qu'ils ne peuvent plus respirer par le nez. Ils n'ont plus rien à manger. Il n'y a rien dans ce pays. Un groupe de jeunes comme ça, là, entre 35 ans et 45 ans, se partage 80, milliards en un claquement de doigts comme ça. Un petit calcul mathématique. Ce n'est pas la première fois, hein. c'est une source qu'eux-mêmes, ils ont mis sur place. Tout est fait. C'est comme disait la, le reportage que je vous ai montré là-dedans, avec euh, comment il s'appelle, Babila. C'est-à-dire qu'on monte les projets pour pouvoir sortir de l'argent. Vous comprenez je vais, Vous allez réécouter, on va arrêter la vidéo ici. Nous sommes en période de deuil. Dans Attendez, on va répondre. Parce que je remercie beaucoup le frère là, qu'il a bien fait. Attendez. Attendez, je vais répondre. Permettez-moi.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 l'équipe restreinte du colonel Mamadi Doumbouya. L'opinion nationale suit de près ces transactions qui semblent être une course à l'enrichissement menée par le CNRD. Il semble que ces transactions sont réalisées dans le but de gagner des marges de d'échange dans le cadre du règlement des importations de pétrole du pays. Cependant, en réalité, il s'agit d'un crime économique commis avec des petites banques. à 8500 francs guinéens. Revendient ensuite à la SONAP via un campiste à 9500 francs guinéens. Oui. Cela représente une marge de 1000 francs multipliée par 80 millions, oui. soit 80 milliards de francs guinéens. Oui. Cette somme importante est partagée entre ces bandits à Paul Blanc. Ces opérations SONAP, BCRG et la BNG ne profitent qu'à un petit groupe d'individus au détriment de la population guinéenne. Le peuple doit rester vigilant et exiger la transparence de la part de ses dirigeants. Donc, euh, portez-vous très bien. Cette transaction, le peuple veut comprendre parce que c'est un, un crime économique. Voilà, c'est un crime économique. C'est-à-dire cela a été fait pour avoir cette marge de 1000 francs guinéens par, sur un dollar dans les 80 ans. Non, mon frère, c'est grave pour la Guinée. Des petits calculs mathématiques... Les petits calculs mathématiques, simples petits calculs mathématiques, Et les en sortent. 80 milliards de francs guinéens. La Banque nationale de, de la BNG, c'est une petite banque, hein? c'est une toute petite banque. La Banque nationale de Guinée, c'est une, une petite banque. Et qui est à la tête de ça, c'est Guy C'est Guy C'est ce pas une autre personne, c'est Guy c'est le conseiller personnel de Lumbuya. C'est-à-dire lui, son travail. Voilà. voilà, lui son travail, lui son nom, Ousmane Bangoura, il faut le laisser, oh, il faut... Ousmane Bangoura, il faut le laisser, voilà, il faut le laisser, laisse-le, il ne faut pas le répondre, voilà, ceux qui parlent de problèmes de dadis, là, il faut le laisser, voilà, s'il te plaît, laissez les gens qui, voilà, laissez, tu Mathieu, Mathieu André là, mais il faut le laisser, celui qui souffre, parce que, eh. qu'on appelle ça celui qui souffre, voilà, celui qui souffre, il faut le laisser. Celui qui vient sur ma page, vous savez, c'est, il n'est pas, pas parce que c'est le seul guerrier. Il y a des guerriers sur ma page, je suis ami avec beaucoup de guerriers. Mais si tu vois les guerriers perdus, tu pas un intellectuel, il n'est pas allé à l'école. J'ai sur sa vie, il n'est pas allé à l'école, il connaît absolument rien. Voilà. Quand je le bloque, il va, il se, ré il se réabonne encore, il revient. Donc, on va le laisser. D'addis Afra Kondé a permis à Dadis de venir enterrer sa maman. Donc là, vous savez, voilà quelqu'un qui est tout le temps dans l'affaire de Dadis. Dans la laissez-le. Vous avez dit ici que Dadis, Afra Kondé a refusé, a refusé que Dadis rentre. D'accord. Et pourtant, Afra Kondé paie Dadis. Afra, Afra Kondé paie Dadis. Il le paie, à chaque fois, il le paie. Voilà. Mais voilà celui qui aime Dadis, là, lui, il a envoyé Dadis à la barre. Donc, laissons. Moi, je pense que Mathieu, tu souffres. Tu as une maladie qui te... C'est-à-dire, ça te démange de là. De là. Moi, je, moi, je connais beaucoup de guerriers. Moi, j'ai soutenu avec un guerrier. Bon, mon, celui qui était avec moi, là. On était deux sur le thème de mémoire. C'est un guerrier. Tous les jours, on s'appelle, on parle. Fort Faut l'étendant. Moi, je suis presque la seule personne qui a fait plus de quatre directs en défendant mon frère. J'ai été là pour avertir de ne pas négocier pour que le frère rentre. Alpha Condé lui paie, Dadis même l'a dit, il le paie chaque mois et lui et ses coupes. Les salaires partaient jusqu'au 5 septembre. Aujourd'hui, allez-y, vérifier si le président Dadis est payé. Il n'est pas payé. Moi, le président Dadis avait refait sa vie. J'étais pour qu'il reste d'abord tranquille. Il y a des moments qui vont arriver où il va répondre parce qu'il il avait repris sa vie totalement au Burkina. Il avait sa maison, il avait sa petite entreprise, il gagnait sa vie, s'était remarié, tout était ok. Vous êtes parti prendre le monsieur, l'envoyer, l'humilier dans ce pays-là. Il a été humilié, je me dis qu'il a été, et c'est ça la vérité, il a été humilié. Tu ne t'occupes pas de ça là, tu hein? ne t'occupes pas de ça. Mais moi, je félicite beaucoup de jeunes guerriers qui sont révoltés en forêt, qui n'ont pas apprécié ce comportement. Mais il faut rester dans ça là. Comme Gomu vous a dit que Dadis va sortir grand de ce procès-là. Tu as vu l'allure du procès, non On vient de dire qu'il est acquitté dans cette situation comme ça. Ce que les gens ont vu et ont compris. Tu vas voir la suite. Donc, Ousmane Bangola, il faut le laisser. C'est comme ça. Tu as vu tout ça, je vais le bloquer. Il est qu'une seule fois. Hein. Je vais le bloquer, après il va revenir. Donc, il faut le laisser. Voilà. Moi aussi, je te laisse souffrir. Donc, portez-vous très bien. On dit encore une fois merci à Elas Dalen Diallo. Voilà. Encore une fois, il a marqué les esprits. Voilà. Toi, tu penses que quelqu'un a empêché de, à Fakon d'entrer. Donc, euh, portez-vous très bien et merci, vraiment merci à, à Elas Dalindialo. Nous disons encore merci. Voilà, Moussa Kourmakon, merci à Elas Dalindialo. Vraiment, vous avez marqué les esprits et allez-y voir les commentaires sur votre page. On vous dit également merci, et Amina pour votre doigt, la Seldalindjallou. Voilà, président Elassel merci beaucoup. Et voilà, et les autres voleurs là continuent à voler. Je pense qu'avec la transaction de 80 millions de, de dollars, euh, les gens ont gagné 80 milliards dans ça, et se sont partagés le butin. ça devait être notre souci. Ce sont des multiples d'exemples que nous vous donnons. Voilà, nous vous donnons pour que... Voilà, vous comprenez combien de fois les gens sont en train de s'enrichir sur les bœufs de Guinée. Donc, pour...